Eh bien, nous venons d'assister à l'élection du nouveau maire en euh, la personne d'Adrien Baron. Euh, nous sommes enchantés pour lui et nous sommes avec lui. Ce que nous demandons, c'est qu'il qu puisse euh, ramener la paix à Sainte-Rose, ramener une certaine sérénité parce que les travaux que nous avons à faire pour redresser la ville sont nombreux et nous sommes tous en communauté pour pouvoir donner cette énergie pour qu'enfin, je dirais vraiment enfin, ce n'est pas un vœu pieux que Sainte-Rose puisse avancer. Merci.